15 mars, la Confédération organise une journée d'études confédérales autour des questions de, de plan de rupture, partant euh, notamment euh, de, tout, euh, de la territorialisation euh, des décisions euh, euh, d'aide publique, de conditionnalité d'aide publique, etc. On a besoin de comprendre euh, tout ce qui est mis en œuvre par la loi 3DS qui est une conséquence évidemment de la réforme territoriale mais surtout euh, qui va avoir un impact euh, important euh, sur la différence euh, de réponse aux besoins euh, pour la population et pour les salariés selon le territoire où on vit, où on travaille. Donc ça c'est important parce que euh, c'est de là que va aussi euh, euh, découler euh, la façon dont on peut mettre en œuvre le plan de rupture en lien avec les campagnes euh, confédéral euh, reconquête de l'industrie, reconquête des services publics, euh, c'est l'appropriation par toute la CGT euh, des questions de projets alternatifs, qu'ils soient portés par des territoires ou par des syndicats et toujours en lien avec les salariés. Et c'est ça le plan de rupture, c'est dire l'argent public il peut être utilisé autrement et comment nous CGT on intervient dans l'entreprise et hors de l'entreprise pour lier encore une fois les questions professionnel et interprofessionnel. Le 15 mars, on aura l'occasion euh, d'avoir des échanges et des témoignages euh, d'expérience, d'expérimentation, mais aussi de mise en œuvre de ce que c'est le plan de rupture, de ce qui doit être euh, dans la CGT. Donc c'est pour ça que cette journée d'études confédérales du 15 mars, elle est articulée de cette façon-là et qu'évidemment, on vous invite à y participer largement et toute la CGT euh, doit s'en emparer. Thank you.